Bonjour à toutes et à tous. Je suis candidate à l'élection présidentielle parce qu'il y a quelques mois, vous m'avez plébiscité sur la plateforme de la primaire populaire pour faire gagner la démocratie. Aujourd'hui, je dois dire si je maintiens cette candidature à la présidentielle pour la primaire populaire à la fin du mois. Cette décision, je vais être transparente sur la façon dont je la prends. D'une part, il y a les milliers de personnes qui me disent on a besoin de démocratie. En dehors même des clivages traditionnels des partis, en dehors des idéologies, on a besoin de démocratie, on a besoin qu'on fasse les choses avec nous. D'autre part, il y a des gens qui me disent « Charlotte, tu peux mettre en danger le processus de primaire populaire, est-ce que tu penses que si tu gagnes, les gens vont faire l'union derrière toi et, et, et retirer leur candidature ?» Ce n'est pas à moi toute seule de prendre cette décision. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que le Conseil d'orientation de la primaire populaire et que les débats qui viendront orientent, éclairent cette décision. Je prendrai mes responsabilités en fonction de ce qui va se passer à ce moment-là. Dans l'attente, je suis candidate à l'élection présidentielle et me soumets au vote de la primaire populaire. On a besoin de sortir du dégoût de la politique. On a besoin d'arrêter de faire toujours plus de la même chose. Le problème, c'est la 5ème République. Le problème, c'est le financement des partis. C'est la façon dont les élections ont corrompu le jeu démocratique de plus en plus ces dernières années. On a besoin que cette campagne soit un moment populaire, démocratique, qu'on commence à écrire toutes et tous ensemble les règles pour une convention citoyenne qui serait tirée au sort cet été et qui créerait cette sixième république. On a besoin d'exiger de la transparence, une exemplarité, une éthique irréprochable, la fin du privilège, du cumul des mandats, des conflits d'intérêts, de l'ensemble des politiques de ce pays. Je reste candidate parce que je veux porter ces projets, ces valeurs avec vous. Inscrivez-vous sur le site de la primaire populaire et puis meilleurs voeux pour 2022.